Bonjour Michel. Patrick, bonjour. Patrick Daguet, intervenant à l'IESEG et consultant en finance. Michel Sion, responsable des formations finance et risques clients pour Ségos. Michel, nous sommes là pour présenter le master spécialisé en direction financière que nous lançons en partenariat avec vous dès l'année prochaine. Rappelle-nous quelle est l'originalité de ce programme Plusieurs originalités. La première, il résulte d'un partenariat entre l'école de management IESEG et SEGOS, institut de, de formation, c'est-à-dire qu'il va combiner euh, un niveau universitaire élevé avec l'expérience euh, terrain de consultant. Mais ça n'est pas la seule originalité, Patrick. Non, ce n'est pas la seule originalité. Ce programme est centré autour de la personne du directeur administratif et financier. Et dans cette personne, pour nous, il y a deux, deux dimensions, une dimension technique et une dimension managériale. Dis-nous également un mot des personnes à qui s'adresse principalement ce, ce programme. La première catégorie de personnes, ce sont les professionnels des fonctions finance, contrôle de gestion, comptabilité, audit. Mais ça n'est pas la seule cible. En effet, on a également voulu ouvrir ce master en direction financière à des personnes dont les fonctions aujourd'hui en entreprise sont plus opérationnelles et qui évolueront rapidement ou à terme vers une fonction de directeur administratif et financier, notamment dans le cadre de la prise de responsabilité d'un centre de profit. C'est sûr qu'au travers de cette, de cette dimension, nous avons visé quelques objectifs. Rappelle-nous les principaux d'entre eux. Le premier objectif est très clairement technique. Environ 75 des, des cours porte sur des contenus techniques, principalement la finance d'entreprise, aussi bien l'évaluation d'entreprise que l'ingénierie financière des capitaux propres, les choix d'investissement, l'analyse financière, la connaissance des marchés financiers. Au-delà de la finance également, le pilotage de la performance, la consolidation et les normes IFRS. Mais le programme ne s'arrête pas aux aspects techniques, Patrick. Non, nous l'avons dit, c'est vrai que le directeur financier, c'est aussi quelqu'un qui est amené à interagir avec ses différents partenaires, euh, tout d'abord à l'intérieur de l'entreprise, avec ses, son senior management, et puis après auprès de ses pourvoyeurs de fonds, les actionnaires, les banquiers, ses partenaires, et, et bien évidemment à l'intérieur même de l'entreprise, en transversalité avec les différentes directions. Donc c'était essentiel de pouvoir donner à ce programme une dimension qui était une dimension humaine. À côté de ça, évidemment, on a aussi la vocation de pouvoir lier ou relier le contenu pédagogique à une expérience de terrain. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, notamment en ce qui concerne cette, ce lien qui existe donc le lien est double entre euh, le contenu de la formation et le vécu professionnel des, des participants. Le premier au travers de nombreuses études de cas réalisées en, en petits groupes qui mettent en situation réelle. Et le deuxième au travers du choix d'une thèse professionnelle que les, chaque étudiant devra soutenir à la fin du, du programme et qui va porter dans l'idéal sur un projet qu'il devra mener lui-même dans son entreprise, ce qui permettra de faire d'une pierre deux coups et d'apporter un certain retour sur investissement à son entreprise. Michel, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces spécificités et ces originalités du master spécialisé en direction financière. Patrick, merci beaucoup.